Je m'appelle Anne. Ce que je fais, c'est des livres pour les enfants et pour tous les autres. En fait, en dessinant, j'essaye de faire exister des endroits inventés. Certains endroits sont inspirés en effet de la réalité. C'est toujours un aller-retour entre ce que je vois, ce que je découvre autour de moi et tout et ça existe d'une autre façon dans, le, dans les images. Parce que moi, j'ai mis plein hein, dedans, il faut savoir. Retrouver euh, mes planches de dessin et retrouver des personnages, c'est retrouver des amis. Le pays, c'est la Chintia Ça, c'est donc un pays imaginaire dans lequel il y a 11 régions, mais qu'on appelle aussi pays. Et alors, l'une de ces régions, c'est le pays du lac Tranquille. C'est où vit Kiliok, le personnage principal. Cet endroit-là, c'est là où il y a la grande forêt. Et la grande forêt, ainsi que le lac tranquille, sont vraiment inspirés de la Suède, euh, qui est le pays d'origine de ma maman. Et cette forêt, c'est vrai que c'est une forêt très spéciale, qui est vraiment magique, dans laquelle, oui, tout peut arriver. Voilà. Il y a trois albums sortis chez Bastel, deux grands, euh, la grande forêt, les îles, et un petit, Piquet-les-Mimou. Et, Mimou. et euh, prochainement, il y a Kiliok, qui a un petit, le deuxième petit. alors c'est un chien qui aime sa paix, sa tranquillité, qui vit dans sa maison au bord du lac. Il se lève le matin, et il a sa journée devant lui et puis ça lui suffit. Quoi. Il y a le chat mystère qui habite quasi à côté, c'est son voisin le plus proche. Il y a Véronica qui est une fille. On ne sait pas encore beaucoup de choses sur Véronica dans le fond, ses parents, tout ça. Mais c'est pas important dans ces histoires-là, en réalité. Alors Il y a Piqué les Mimou quand même aussi qui est important. Il vit dans une cabane, un refuge qui se trouve au milieu de la grande forêt. Et ce refuge existe dans la vraie vie. Je les trouve gentils, moi, ces personnages. C'est agréable d'être avec eux. C'est des gens je trouve très fréquentables. Ils vivent seuls, mais ils ne sont pas seuls. On peut vivre quelque part seul. C'est pas pour ça qu'on est seul, parce que tous les autres sont là, en fait. Dans la grande forêt, dans les îles, les cartes apparaissent dans le bouquin et elles servent vraiment. Il y a toujours un moment où, où les personnages regardent les cartes parce qu'ils cherchent quelque chose et donc nous, en tant que lecteurs, on peut s'appuyer dessus aussi. Et puis j'aime bien, j'avoue que ça me passionne en tant que tel, lire une carte, dessiner une carte, enfin, tout ça, c'est une fibre que j'ai aussi, on va dire, et qui me permet du coup de les développer par rapport à ce bouquin-là. C'est ici que je travaille. Ceci, c'est la maison de Kiliok alors, oui, j'ai entendu un craquement. C'est l'avant, la porte d'entrée. Et ça m'aide à... à faire circuler le, le personnage de, dans l'histoire. Oui, j'ai besoin de savoir où oui, il enfin, J'ai besoin de savoir de même connaître les pièces où il ne va pas. On ne voit jamais dans ces livres, on ne voit même pas la salle de bain. Mais il y a la salle de bain. Mais mon rêve, c'est de la construire en plus grand. En bois, avec des vitres en verre avec de la lumière à l'intérieur, avec l'électricité, jamais mettrai dehors juste là.